J'avais envie d'un personnage en fait avec une économie de moyens et une économie de, de, de techniques aussi, de couleurs et j'ai utilisé mon crayon noir essentiellement pour réaliser ce petit pingouin, ouais, pour lui donner vie. Malgré tout j'avais quand même envie de mettre un peu de couleur. donc je lui ai fait son bec en jaune des petites joues. Voilà. Il habite sur la banquise et sa maison sur la banquise, c'est un niclou. Et Léon, il vit avec son papa et sa maman. Là, c'est le papa. Puis, il y a aussi la maman. Voilà. Alors je me remercie un petit peu moins quand j'arrive au dessus du, au dessus de la tête pour donner un peu de, un peu de volume. Puis j'aime bien aussi qu'il y a un peu de matière, euh, un peu de matière donnée par le crayon. En fait, c'est ce qui fait vibrer un petit peu aussi le, le personnage. Voilà. Toute la famille sur la banquise. L'album commence avec, à, à la veille de la rentrée et Léon n'a pas très très envie d'aller à l'école. Euh, alors il il interroge son, son copain Francis et s'inquiète de voir que Francis lui ne va pas euh, ne va pas à l'école. Francis, lui, est plutôt content de rester chez lui. Hein. Il se dit, « Bon, ben ma foi, moi, j'ai pas trop envie d'y aller à l'école, donc ça tombe bien. » Et donc, euh, Léon, il va, euh, il va aller trouver sa maman, il va lui dire que, bon, ben c'est pas juste, lui, Francis, ne va pas, ne va pas à l'école, lui non plus, il va pas y aller. Et puis, euh, ben, sa maman lui répond que Francis est un poisson et que les poissons ne vont pas à l'école. Mais ce qui inquiète surtout... Euh, Surtout Léon, évidemment, c'est avant tout son doudou qui va rester à la maison. Et que va faire son doudou tout seul à la maison pendant que lui est à l'école Eh bien ça, ben voilà, on le découvrira dans la nouvelle histoire de Léon à l'école.